Léon de Fontaine, vous avez tout compris Tout eh compris. Eh bien, vous avez euh, un peu de temps euh, avec nous, on a cette chance. Euh, je vous ferai écouter dans quelques instants ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de meetings, hein, je vous le disais hier, et, et notamment euh, du côté du Trocadéro, pour savoir euh, si ça vous choque ou pas. Mais d'abord, on va parler de, de votre candidat. Quand on est jeune, comme vous, euh, après euh, quelques années d'absence, notamment euh, dans le match des présidentielles, ça fait du bien euh, d'être euh, un porte-parole d'un candidat communiste ça fait énormément de bien. Hein. Moi, je, comme vous l'avez dit, je me suis engagé en politique assez récemment, au final, si on prend le siècle dernier et l'histoire de notre organisation, l'histoire en France, l'histoire politique en France. Et ça fait d'autant plus de bien que ça faisait peut-être trop d'élections maintenant, je pense, qu'une partie de la gauche avait arrêté de s'adresser à une partie de la population. – Le Parti communiste n'existait plus. – Et mmh. que le Parti communiste n'était plus en tout cas sur le devant de la scène médiatique nationalement. Et on le voit sur cette campagne, c'est une, cam une campagne très dynamique qui fonctionne sur le terrain parce mmh. qu'enfin, on retrouve une gauche sincère Populaire, euh, qui n'a aucun sujet tabou d'ailleurs, et qui permet justement de, de se réadresser justement aux classes populaires. Et on le voit, euh, l'accueil est très très bon sur euh, le terrain. Et euh, Fabien Roussel euh, est déjà la surprise, on va dire, de cette élection. Alors justement, oui, voilà, je voulais venir parce que euh, c'est comme tout. Vous avez certains partis, on n'en parlera pas parce que justement, Julien Arnaud nous a rappelé les règles, mais euh, où les candidats n'impriment pas, ou n'impriment pas vraiment Fabien Roussel. Je ne vais pas dire qu'il était inconnu avant cette campagne, mais Fabien Roussel, c'est et même de la part de candidats de droite d'ailleurs, euh, c'est la surprise. Vous le côtoyez, vous le connaissez. Pourquoi et comment parce que je dirais que dans un contexte politique où les responsables politiques agitent les peurs, on a l'extrême droite qui nous fait peur avec un soi-disant grand remplacement, la droite et le gouvernement avec la peur d'une dette qu'on n'arrivera jamais à rembourser, la gauche avec le ciel qui nous tombe sur la tête. On a un candidat aujourd'hui qui parle de jours heureux, qui dit que le droit au bonheur est accessible, il a apporté de bulletins de vote, ce candidat c'est Fabien Roussel, et il parle des sujets qui touchent le quotidien des Français. Moi je vais vous prendre un exemple. Je viens d'un département, La Somme, d'une ville, Amiens, où la grande majorité des jeunes, des étudiants notamment, n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour se rendre sur leur lieu de formation, sur le lieu de travail. Et la proposition de Fabien Roussel, par exemple, de rendre gratuit le permis de conduire pour les jeunes, c'est une proposition qui fait écho à leur réalité, qui permet d'améliorer leur quotidien et qui trouve un écho très favorable sur le terrain. Et c'est ça, je pense, qui détonne dans la candidature de Fabien Roussel, c'est qu'en fait, on retrouve enfin... Une gauche qui s'adresse à l'ensemble de la population, pas qu'aux habitants des quatre premiers arrondissements de Paris. Et je pense que c'est ça la gauche qui, qui gagne. C'est intéressant parce que vous parlez de, de, de gauche, mais, mais, mais des gauches, il y en a plein dans ces élections. Et, et Pourquoi pas employer le mot de, de, de communiste Parce que pour une fois qu'il y a un, un candidat communiste pardon pour les autres, mais euh, euh, qui imprime, qui a l'air euh, d'être euh, dans l'air du temps, qui, qui, qui met quelques coups de pied quand même un peu dans les fourmilières de temps en temps, qui, qui parle vrai, c'est quand même important aujourd'hui, parce que euh, je vous poserai une question, euh, où Julien vous la posera tout à l'heure, sur euh, Mélenchon et, et pourquoi pas un ralliement. Donc pour l'instant, on est avant le premier tour. Euh, votre candidat, c'est un candidat communiste, ça veut dire que le communisme n'est pas mort aujourd'hui non, non. Au contraire, on voit qu'il est en phase avec la réalité euh, des Français. Même, je dirais que c'est le renouveau de la gauche aujourd'hui. Euh, Fabien Roussel, inconnu au bataillon il y a quelques mois, mm -hmm. il finit entrée fracassante dans l'élection présidentielle avec des sujets, en effet, qu'on n'entendait plus euh, mm -hmm. sur l'échiquier politique, à gauche euh, comme à droite. Mm -hmm. Lorsqu'on parle de la défense, de la souveraineté énergétique mm -hmm. de la France, pour prendre un exemple, et la nécessité d'avoir une énergie décarbonée, pro nucléaire. La nécessité d'avoir une énergie décarbonée, pilotable mm -hmm. et surtout qui permette de baisser la facture des Français mm -hmm. euh, et euh, du coup d'avoir une souveraineté souveraineté énergétique en France dans un contexte de conflit comme on le connaît en Ukraine. Alors, ce, qu ce qui est intéressant, est Xavier Roussel c'est qu'il a, alors je ne vais pas dire qu'il est vrai sur d'autres, je ne le connais pas, euh, mais en tout cas là-dessus, il n'a pas attendu la guerre en Ukraine qu'il y eut, donne quand même raison pour pouvoir défendre cette position, qui est une position un peu particulière à gauche. C'est une position qui n'avait pas été particulière ben voilà. à gauche, qui l'est depuis trop d'élections, et quand je vois oui. notamment une partie de la gauche, des écologistes, mais même de la droite, lui rouler dessus parce qu'il ose défendre certaines de ses positions, par exemple sur le nucléaire, je me dis quand même que c'était pas trop tôt qu'on revienne de, sur le devant de la scène politique, et peut-être c'est ça aussi qui va redonner un nouvel élan à gauche. Alors Christophe a... le, le disait, ça séduit notamment Fabien Roussel, le candidat qui séduit à droite, mmh. ça peut paraître un peu paradoxal aujourd'hui, sur le côté pro-nucléaire, sur le côté de la laïcité euh, très stricte, une application très stricte et, et euh, très ferme, sur la gastronomie, ça parle aussi euh, sur ces prises de position la euh, à, à la droite, sur la chasse, bien évidemment. En revanche, quand on fouille sur le programme et qu'on voit l'embauche de 500 000 fonctionnaires ou encore une nationalisation des grandes banques et des entreprises françaises, par exemple... Euh, c'est réaliste ça Vous dites c'est en phase avec la société. Est-ce que c'est vraiment réaliste ce programme C'est plus que jamais en phase. On a vécu une crise sanitaire sans commune mesure qui a mis en avant la nécessité de réinvestir dans le service public en France, de retrouver des hôpitaux publics de proximité et de qualité, d'embaucher de, des médecins, d'embaucher aussi euh, des enseignants pour l'éducation nationale, d'embaucher euh, des fonctionnaires de police aussi, il faut le dire, euh, pour recréer une police de proximité, redonner des moyens dans la police. Tous ces services publics, on en a besoin aujourd'hui. Et bien évidemment que c'est réalisable. On n'a jamais produit autant de richesse dans notre pays. En revanche, elle a jamais été aussi mal redistribuée. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de services publics de proximité. Euh, et ça, ça passe bien évidemment par la candidature de Fabien Roussel. Et c'est ce qui porte en effet et je pense que c'est plus que jamais en phase en réalité, avec les préoccupations des Françaises et des Français. Pourquoi Fabien Roussel Pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon Je parlerai de Yannick Jadot juste après, mais il y a deux candidats. Alors, il y en a un qui est communiste et l'autre, il est quoi en ce qui concerne Mélenchon Vous savez, on est parti deux fois avec Jean-Luc Mélenchon en 2012 mmh. et en 2017. Et forcé de constater ça a pas que ça n'a pas forcément réussi, d'ailleurs, à l'ensemble de la gauche. La gauche n'a jamais été aussi faible au final. Et en fait, on a euh, un discours qui est différent euh, de celui euh, de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble des autres candidats à gauche. On a une voix atypique à, parler, à porter sur le champ euh, politique. Et euh, Fabien Roussel permet justement bah, de retrouver le lien avec celles et ceux qui ne croyaient plus en la politique, celles et ceux des fois qui s'étaient perdus dans un vote d'extrême droite, parce que justement, on a enfin un candidat qui parle des préoccupations des Français, je dirais, euh, euh, au sens large, y compris les Français de périphérie. Et je pense malheureusement euh, qu'une partie de la gauche avait euh, abandonné. Fabien Roussel, c'est la gauche qui reprend des couleurs, c'est la gauche gagnante. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire, bon, ben, on va repartir une troisième fois, pourquoi derrière Je pense que malheureusement, Jean-Luc Mélenchon a déçu, notamment pour certaines de ses... Euh, position euh, sur, euh, depuis euh, cinq ans. Et nous, on le voit sur le terrain, beaucoup de gens nous disent euh, « merci d'être présent parce que sinon je ne serais pas allé voter ». Et donc oui, euh, d'ailleurs on le voit dans les sondages, la candidature de Fabien Roussel euh, ajoute des voix à gauche plutôt mmh. qu'il n'en prend. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a monté dans les sondages, mmh. Fabien Roussel également, sans que euh, l'un fasse baisser l'autre. Uh, – Julien Arnaud, vous avez un, un petit portrait à nous faire euh, de Fabien Roussel oui, ?– Après on parlera d'identité justement, de ne pas se perdre parce que dernière ligne droite, effectivement, prenons, faisons connaissance avec ces candidats sur, à ceux à qui ça aura échappé. Fabien Roussel, 52 ans, originaire de Béthune dans le Pas-de-Calais. Votre candidat, il est tombé très tôt dans la marmite du communisme. Il a grandi dans une famille de militants, une mère employée de banque, un père adjoint communiste au maire PS de Béthune, Jacques Mélic, et qui a emmené Fabien Roussel, petit, distribuer des tracts dans les usines. Saviez-vous d'ailleurs, Christophe, que le prénom n'a pas été choisi au hasard Tout un symbole, Fabien en hommage au colonel Fabien, eh oui, figure de la résistance euh, communiste euh, à Paris. Alors ensuite, Fabien Roussel, il va suivre son père, qui est journaliste à l'Humanité au Vietnam. Il revient chez sa mère et son meilleur ami n'est autre qu'un certain Olivier Marchet le fils de Georges Marché, secrétaire général du PCF. Fabien Roussel adhère au parti en 1986, vous n'étiez même pas né. Il prendra les rênes 22 ans plus tard du PCF en 2018, succédant à Pierre Laurent. Et là, c'est le changement de style, le changement de ton. On avait peut-être déjà eu un aperçu, souvenez-vous, en 2004, quand il se présente au cantonal, Fabien Roussel, s'en affiche, c'est Je vote communiste et je t'emmerde. Donc voilà, un petit peu, il donnait la couleur. Celle du candidat aujourd'hui à la présidentielle. Orientation claire. Et un peu plus soft, les jours heureux, référence explicite au programme du Conseil national de la résistance. Et puis Fabien Roussel, peut-être que les téléspectateurs le connaissent via les réseaux sociaux, car il n'hésite pas à s'afficher avec sa famille, recomposée. Dernière en date, c'est un message de soutien à son grand garçon, Kevin Oumar, c'est lui qui le dit. C'est un combattant, il fait du sport de combat MMA, il était à Abu Dhabi, il a gagné son combat d'ailleurs. Fabien Roussel qui lui disait ce week-end, le match est gagnable, il ne parlait pas de MMA, mais de la, de la campagne présidentielle et de l'élection présidentielle. Est-ce qu'avec 4%, vous vous dites, oui, c'est gagnable Vous savez, il y a un an, personne n'y croyait à cette mmh. candidature. Aujourd'hui, euh, on voit que c'est la candidature, une des candidatures, d'ailleurs les Français, ils font des sondages, lorsque l'IFOP a fait un sondage, ils jugent la campagne de Fabien Roussel comme une des campagnes les plus dynamiques, les plus réussies. Euh, en réalité, on a planté des graines dans cette campagne et on voit qu'elles sont en train de prendre, qu'elles sont en train de pousser. Et justement, c'est en train de prendre. Vous savez, Fabien Roussel l'a dit hier, la gauche, elle va gagner. Les deux questions, c'est quand et sur quelle base et Aujourd'hui, je pense que la gauche qui gagne, c'est la gauche de Fabien Roussel parce que c'est une gauche qui n'a pas peur d'aller discuter, d'aller échanger avec les Français, notamment de périphérie, les Français de campagne, ceux qui habitent dans les banlieues et justement qui parlent de changer leur quotidien. Et je pense que c'est ça qui fait du bien. On a depuis trop longtemps des militants à gauche qui étaient peut-être trop scotchés sur leur smartphone et qui ne relevaient pas la tête et qui ne se rendaient pas compte que la majorité des Français n'habitaient pas dans les quatre premiers arrondissements de Paris et notamment qui portaient un discours très punitif, montraient du doigt celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, par exemple. Et ben, Fabien Roussel, justement, il s'adresse à eux d'une manière populaire, sincère, honnête et qui permet de changer leur quotidien. Et je pense que c'est ça qui détonne. C'est déjà une réussite. Et c'est sur ce contenu-là que la gauche regagnera. Léon Desfontaines, vous avez quel âge 25 ans, 26 ans, excusez-moi. 26 ans. Alors, 26 ans, vous êtes dans la, dans la mauvaise tranche sous votre contrôle dans ces élections, puisque vous faites partie de celles et ceux... Euh, qui peinent à dire qu'ils iront euh, voter. Euh, depuis ce week-end, on a l'impression que tous les candidats s'affolent en disant euh, Help, venez voter mmh. commencer par euh, Yannick Jadot. Euh, vous leur dites quoi Ou plutôt, ils vous disent quoi, ceux que vous rencontrez sur les marchés ou dans les meetings, et, et qui n'iront pas voter, ou qui disent je, je ne veux pas aller voter Pourquoi Vous savez, la plupart des jeunes aujourd'hui, en effet, qu'on rencontre euh, plus souvent euh, au détour d'université ou dans un bar que sur un marché, hein, il faut quand même le dire, euh, me disent pas, je sais pour qui je vais voter, même la plupart me disent, je ne vais pas aller voter mmh. en 2022 parce qu'ils n'y croient plus, parce que la politique semble déconnectée de leur réalité. Et moi, ce que je leur dis, c'est que je leur mets en avant justement le fait qu'il y a une nouvelle candidature à gauche, qui n'était pas là la dernière fois. Une candidature... Bah, qui a des revendications très concrètes pour améliorer notre quotidien, qui offre aussi un espace de reconstruction et qui offre à la jeunesse tous les moyens de son émancipation, la meilleure formation possible, un travail, éradication du chômage des jeunes. Et je leur dis qu'il faut donner de la force à cette candidature, qu'il faut justement reprendre notre avenir en main. Sinon, on l'a vu, les quinquennats précédents ne nous ont pas épargnés. Et mine de rien, ça fait mouche chez certains jeunes. Euh, maintenant, l'enjeu de la candidature de Fabien Roussel, c'est de pallier à ce déficit de notoriété. Il était encore inconnu il y a quelques mois. Encore aujourd'hui, il faut le dire, particulièrement chez les plus jeunes, on voit qu'il a encore du mal à être connu. Mais je suis persuadé que le connaître, c'est voter pour lui. C'est pour cela que nous avons encore 13 jours, je crois, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et que chaque minute compte et chaque bulletin de vote le 10 avril comptera justement pour permettre à la gauche de reprendre des couleurs. Je vais laisser la parole à Julien, mais... Euh... Pourquoi pas Je ne vais pas être un oiseau de mauvais augure sur la suite, sur le deuxième tour. Euh, mais on va partir du principe, et on en discutait au début de cette interview, que le PC n'existait plus, qu'il n'avait plus de visage de représentation, jusqu'à perdre son siège, jusqu'à perdre euh, non, le député Non, mais je dis perdre son siège. Le précédent, qui était quand même euh, dans le symbole, le Parti communiste est un parti de symbole, qu'on qu le veuille ou non. Euh, il y a des élections, après celle là elles sont importantes. Euh, Fabien Roussel... Vous, pourquoi pas, euh, est-ce que vous pensez justement à une reconquête, mais une reconquête du terrain, terrain qui a été alors, abandonné ou euh, au, au rythme des scrutins, le parti communiste est parti, mais quand vous parliez de parler aux gens, euh, de ramener les gens à la politique et à la bonne politique, est-ce que justement, Fabien Roussel, ce n'est pas celui qui, qui ramènera le parti communiste euh, là où il était, où il doit être – Bien sûr, et plus généralement, je pense que c'est la candidature qui redonnera espoir chez un certain nombre de nos concitoyens. Euh, le Parti communiste était absent des élections présidentielles nationales, mais je vais prendre un exemple qui n'est pas loin de chez moi, c'est le Pas-de-Calais, le bassin minier, par exemple. Si on prend les dernières élections départementales, on voit que le Parti communiste français arrive à faire perdre dans les bastions du Rassemblement national, euh, le Rassemblement national, l'extrême droite, justement. On reprend du terrain à l'extrême droite, parce que justement, on a une nouvelle gauche qui permet de reparler des classes, aux classes populaires. J'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est peut-être la différence. Et aujourd'hui, à celles et ceux qui se perdent dans un vote d'extrême droite, on leur montre enfin que la gauche euh, revient leur parler, que la gauche revient au port des entreprises devant leur maison, sur les centres commerciaux et qui a une voix populaire, qui parle de, et dans le bassin minier. On a réussi à reprendre des cantons au Rassemblement National et on verra bien par exemple les élections législatives à venir. Euh, moi je suis très confiant sur le fait qu'on arrive à reconquérir justement et faire reculer l'extrême droite dans ce qu'on a appelé le, le, un bastion Rassemblement National à tort je pense parce que le Parti communiste est encore très présent. Euh, il ne s'agit pas de... Pardon. Non, je voulais juste dire, euh, rebondir sur ça. Fabien Roussel aujourd'hui il a réussi, si on s'en fiche juste au sondage de Paris. Le premier c'est d'avoir une et qui fait plus que la dernière candidate qui était Marie-Georges Buffet, qui avait fait moins de 2% en 2007. Aujourd'hui, il fait du double. Et deuxième pari, si on s'en fit toujours au sondage, c'est d'être devant la candidate du Parti Socialiste, qui n'était pas arrivée depuis 1969, et Jacques Duclos, qui était le candidat communiste. Donc sur ces deux points, pour l'instant, c'est vrai, Fabien Roussel a réussi. Et si aujourd'hui il y a une candidature communiste, et vous le disiez en sous-texte, c'est parce que aussi il faut pouvoir avoir des élus, les législatives, ça compte, car aux dernières élections, bah, c'était un peu... c'était pas très très très bon, aux dernières présidentielles. Donc c'est aussi pourquoi aujourd'hui le PC a voulu avoir son candidat. Le candidat de la reconquête du Parti communiste, Léon de Fontaine. J'ai quelque chose à vous faire écouter, il nous reste quelques instants. Euh, il ne s'agit pas de Fabien Roussel, d'un autre candidat. Euh, C'était du côté du Trocadéro à Paris. Ça s'est passé hier après-midi. Ce qui m'indigne moi, c'est qu'on ne consolera jamais les enfants de Sarah Alimi ou de Mireille Knoll. On ne rendra jamais justice à tous ceux que l'État n'a pas su protéger. Alors il se dit que le candidat Zemmour n'a pas bien entendu ce que euh, scandale la scène et la foule surtout. Vous écouterez d'ailleurs une réaction à 14h, ne loupez pas, du président de la République, pleine d'humour euh, et de dureté quand même. Euh, Léon de Fontaine, euh, vous êtes jeune Vous êtes engagé en politique je suppose pour défendre un certain nombre de valeurs quand vous entendez ces mots. Ça fait froid dans le dos, ça fait froid dans le dos et je me dis qu'on a loupé quelque chose là. Comment se fait-il que ce candidat, cet homme condamné pour incitation à la haine raciale puisse avoir pignon sur rue lors de cette élection présidentielle. Fabien Roussel, d'ailleurs, avait proposé en décembre dernier, une partie de la droite avait voté avec lui. Et on va dire on a réussi de recréer ce pacte républicain, euh, d'empêcher la candidature de personnes condamnées pour racisme parce qu'on juge que ce n'est pas une opinion, mais un délit. Et malheureusement, on en arrive à des situations comme ça où il y a un appel à la haine. Mais on prend aussi un autre exemple. Hein. Il a fait signer une décharge. Aux journalistes qui venaient à ce meeting-là, au cas où ils se faisaient ça, caillasser. Ça, ça, ça, ça, ça c'était le premier envoi et ça, finalement, ça n'a pas été le cas bon, euh, été. Euh, au final. Mais c'était une mais, erreur mais de l'équipe d'Éric Zemmour. Mais mine de rien, ces propos sont euh, purement inadmissibles. Et comment peut-on tenir de tels propos dans une élection présidentielle on, on a besoin d'un discours apaisé, euh, de débats sincères et pas euh, d'appels. Euh, à la haine, comme le fait régulièrement M. Zemmour, jusqu'à ce débordement. Voilà, c'est un débordement et c'est inadmissible, et scandaleux. Il faut bien évidemment le dénoncer. J'espère que toute la classe politique sera unie pour dénoncer ce discours de haine. Merci beaucoup d'avoir été à... avec nous, Léon Fontaine.